Bonjour, alors je vous propose une correction en vidéo euh, du DS sur l'identification des espaces chimiques. Donc regardez-la bien en détail, en particulier, c'est l'avantage de la vidéo, allez directement sur les exercices que vous n'avez pas su faire. Euh, N'hésitez pas éventuellement à regarder même ceux que vous avez su faire, hein. il y a sûrement des petites choses à apprendre. Euh, par exemple, le premier exercice sur la masse, de vol euh, sur la masse volumique, il y a une partie sur, les, sur les, la précision de vos résultats. Euh, que je vous conseille tous de voir euh, alors c'est parti identifier un solide par sa, mosule, euh, sa masse volumique donc on vous donne déjà, vous avez un tableau ici avec des masses volumiques en kilos par mètre cube attention aux unités euh, voilà, on a différents matériaux et on vous dit, on plonge un objet métallique Alors un objet métallique, déjà on pourrait euh, écarter quelques, quelques exemples là dedans, de masse 52 grammes dans une éprouvée de graduée remplie d'eau le niveau monte alors, comme on peut voir sur le schéma de l'expérience, sur ce schéma-là. Bon, bah, ça c'est la bonne vieille méthode de mesure du volume par déplacement d'eau. Quelle était la première question Première question, rappelez la formule de la masse volumique. Bon, bah, ça c'est ρ. Alors attention sur la façon dont vous dessinez votre ρ. ρ, je vous rappelle que ce n'est pas un P. Faites-le d'un seul trait pour avoir l'arrondi et que ça ne ressemble pas à un P. Égale la masse divisée par le volume, peu importe les unités. Hein. Si c'est une unité de masse et que vous disiez ça par unité de volume ou de capacité, hein, des litres par exemple, il n'y a pas de problème, c'est une masse volumique. Hein, sachant que les masses volumiques standard, on va souvent parler de grammes par centimètre cube, ou de grammes par millilitre, ou de kilo par mètre cube. Mais si on sortait du système métrique, des LBS par euh, square feet, euh, dans l'absolu, euh, cubic feet, pardon, square feet ça ne marcherait pas, mais cubic feet, euh, hein, des livres par pied cube bah, des livres c'est une unité de masse et des pieds cubes c'est une unité de volume on est sur une base volumique ok. Alors je déconseille de jouer à ça parce que ça va être vite un bazar sur les conversions euh, voilà mais ça par contre c'est des unités usuelles que vous pourrez avoir déterminer graphiquement le volume du solide alors détaillé, bah oui il y, a eu des petites, euh, il y a eu des petites erreurs, alors bien sûr il faut faire attention on a des millilitres, ok ça en général vous l'avez bien vu euh, la petite erreur que j'ai pu avoir, c'est tout simplement, il y en a qui sont dit, ok, bah on est une demi-graduation, euh, il y a des graduations intermédiaires après le 40, donc c'est forcément 45. Eh ben non, ce n'était pas 45, parce que si on passe de 40 à 60, entre les deux, c'est 50. Donc ici, il fallait lire 50 ml, ici, il fallait lire 80 ml, là, il n'y a pas de piège, 80 moins 50, ça vous est 30 ml, vous aviez le volume. Euh, Calculer ensuite... La masse volumique de solide, puis la convertir en mètres cubes. Bah là, vous utilisiez votre bonne vieille masse euh, formule. Rho égale m divisé par v, vous m'aviez rappelé juste avant. Votre masse est 52 grammes. Vous me divisez ça par le volume qui est 30 ml, 52 divisé par 30. Ça fait 1,7. Et votre calculatrice, vous mettez les 3 à ah n'en plus finir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça euh, donc, c'est ça que ça vaut le coup d'écouter, même si vous avez eu tous les points à l'exercice, parce que je ne vous ai pas pénalisé par rapport à ça. On n'en a pas parlé, c'est normal, on n'en a pas reparlé cette année. La précision, le nombre de chiffres significatifs que vous me mettez, euh, ça n'a pas de sens de mettre euh, 14 chiffres après la virgule. Mais où est-ce qu'il faut s'arrêter exactement Si on vous donne des chiffres ici, à deux chiffres significatifs hein, 52 il y a deux chiffres significatifs 30 il y a deux chiffres significatifs je vous rappelle rapidement si vous aviez par exemple 17,03 ici on a quatre chiffres significatifs hein, il faut tous les prendre si vous aviez 17,0 euh, si vous avez quelque chose comme ça les zéros que vous rajoutez avant ne comptent pas attention si on vous donne un résultat de 17,30 ça veut dire qu'on estime que la précision est bien au centième. Donc là, vous avez bien quatre chiffres sign significatifs. Euh, par contre, si on vous donne 17,3 et que dans vos calculs, euh, après, derrière, votre calculatrice vous dit, euh, vous donne un résultat qui fait, par exemple, 8,04000000, là, euh, où est-ce qu'on va s'arrêter Ce pas le, votre calculatrice qui vous donne, qui vous donne la réponse. C'est... Euh, justement la précision alors, sympa. alors le calcul en lui-même il était facile il suffisait de reprendre ρ égale m divisé par v la masse c'était 52 g le volume c'était 30 ml et ça dans votre calculatrice ça donne quelque chose etc alors il est 3 à l'infini ça dépend de la calculatrice où est-ce qu'il faut s'arrêter il faut s'arrêter au nombre de chine, euh, chiffres significatifs euh, limitants. Hein, C'est-à-dire que quand vous faites une multiplication ou une division, là en haut, vous avez deux chiffres significatifs. Okay, dans 52, sur 30, vous avez deux chiffres significatifs aussi. Donc, la limite, le plus petit des deux, en l'occurrence, les deux sont pareils, donc c'est euh, deux chiffres significatifs. Mais si vous aviez un premier euh, nombre à cinq chiffres, et le deuxième euh, qui avait uniquement trois chiffres significatifs, et ben il faudrait prendre trois, okay, parce que c'est le plus petit des deux. Donc là, en l'occurrence, on est à deux chiffres significatifs. Quand est-ce qu'on arrive à deux chiffres significatifs ben, Là, vous en avez un premier, là, vous en avez un deuxième. Tout ce qui est derrière n'est pas pertinent. Okay. Donc finalement, si vous me disiez 1,7 g, euh, g par centimètre cube, j'allais mettre millilitre, ça serait pareil, on va garder en gramme par centimètre cube. 1,7 grammes par centimètre cube, c'est la précision qu'il fallait donner ici. Ensuite, on a une conversion à faire. Alors, la conversion de ce 1,7 grammes par centimètre hein, cube, je vous rappelais la méthode. 1,7 g par centimètre cube, vous le réécrivez sous la forme d'une fraction. Vous dites, bah, ça veut dire que 1,7 g, c'est ce que pèse 1 centimètre cube. Et vous me faites, en haut, une conversion des grammes vers les kilos. 1,7 grammes, ça fait 0,0017 kilos. Et 1 cm3, ça fait 0. Alors là, attention au 0, hein, vous n'en vous mêlez pas les pinceaux, 1, 2, 3. Euh, ça nous fait ça en mètre cube, cette fois-ci. Hein, parce qu'au des cm cube au décimètre cube, on a divisé par 1000. Puis au centimètre cube, puis au mètre cube, pardon, on a redivisé encore par 1000. Donc là, on a divisé, on est un million de fois plus petit. Euh, et ça, ça nous donne euh, 1700 kg par mètre cube chiffres qu'il fallait ensuite aller comparer euh, à notre tableau pour identifier. Alors on vous disait au niveau de la question on suppose que ce solide est constitué d'une seule espèce chimique euh, c'est à dire qu'on va pouvoir se baser sur la masse volumique d'une euh, espèce chimique. Alors qu'est-ce qu'on avait ici bon, On avait plein de matériaux en plus on savait que c'était un métal euh, donc on pouvait, il euh, n'y avait pas d'ambiguïté mais on aurait pu écarter déjà ces trois, ces trois là de euh, toute façon 1,7 là 1700, on voit bien que 1750, on n'est pas loin du zinc. Donc, c'était le zinc euh, qu'on identifiait très clairement dans cet exercice. Euh, voilà, exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2, euh, sur les changements d'état, on, on veut identifier un liquide, on chauffe ce dernier, on suit l'évolution de sa température. Le but du jeu, euh, pour identifier un liquide, de le chauffer, c'est de voir à quelle température il va se mettre à bouillir. Il y a une première chose importante, c'est est-ce que vous allez observer un palier Alors je vous rappelle qu'on mesure au cours du temps, on n'a pas besoin d'avoir le, le détail. On vous dit le temps en minutes, mais en fait, on avait, ici, je n'avais même pas les valeurs des graduations, peu importe. Mais on est en train de chauffer, on est en train de chauffer, donc on avance dans le temps, on avance dans le temps comme ça. C'est le début de l'expérience, on chauffe, donc ça commence. la température commence à monter, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Et tout à coup, on a beau continuer à chauffer, la température s'arrête de monter. Elle se stabilise. Elle se stabilise parce que là, on est en train d'avoir un changement d'état pour un corps pur. Si on avait un mélange, on aurait une inflexion de la pente, on monterait un petit peu moins vite, mais on continuerait à monter significativement. Là, même si la zone n'était pas très grande, et ça on a déboussolé quelques-uns, euh, on est quand même ici sur un vrai palifront, il y a quand même vraiment une partie horizontale. Hein, sur une, une courbe, de, par exemple, si ça avait été de l'eau salée, on aurait quelque chose, plus comme ça, et on remonte, et on repart comme ça. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, il n'y a pas de partie horizontale du tout. Euh, voilà, donc ici, s'il y avait un palier, cette petite zone-là, on, on, a, on a une partie qui est bien horizontale, euh, on avait un palier, et donc on pouvait en déduire que si on a un palier, c'est que c'est un corps pur, ça n'est pas un mélange. Palier corps pur, pas de palier mélange. Euh, ça c'était pour la question B1. Pour la question B2, considérons maintenant les valeurs de température euh, du tableau si contre déterminer de quel liquide il s'agit. Alors là on vous donne des températures de fusion, des températures d'ébullition. Alors fusion ou ébullition On vous dit qu'on chauffe un liquide. Si on chauffe un liquide, qu'est-ce qui va se passer On va avoir une ébullition de ce liquide. La fusion, c'est si on le refroidissait au bout d'un moment, on aurait une solidification. C'est le même palier que la fusion, mais c'est. Dans l'autre sens, quand on refroidit au lieu de chauffer. Mais ici, on a une ébullition, une vaporisation. Ébullition, on n'est pas du tout sur une fusion. Donc ça, on pouvait écarter toutes les températures de fusion. Notamment 63 qui pouvait vous piéger un peu parce qu'il n'est pas très loin de notre palier. Il est hors propos. Euh, ensuite, alors euh, là on avait un 59 et on avait un 56 pour essayer d'identifier et il y en a quelques-uns qui sont tombés dans le piège. Le piège c'est quoi Le piège c'était de dire bah ben on est juste une graduation en dessous de 60. Une graduation en dessous de 60, bah ça va être 59. Bah ben non, c'est pas forcément une unité. On a vu que tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a sur une demi-graduation euh, qu'on allait, euh, hein, sur les graduations ici, qu'une demi-graduation, ça allait être la moitié d'une dizaine. Maintenant, ça pouvait être une dizaine, parce que les graduations étaient de 20 en 20. Donc, il faut à chaque fois regarder attentivement euh, comment c'est gradué, euh, à quoi correspond la graduation la plus fine. Hein, super important. Euh, donc, ici, la graduation la plus fine, elle correspond à quoi ben, Vous regardez, entre, entre ici et ici, on est monté de... 1, 2, 3, 4, 5 petits carreaux, et on est monté de 20. Donc, si 5 carreaux, ça correspond à 20, hein, je vous rappelle que c'est des degrés Celsius, ça veut dire que 1 carreau correspond à 5 fois moins, hein, votre règle de 3, 1 fois 20 divisé par 5, 4 degrés Celsius. Donc, chaque petit carré, ici, correspond à 4 degrés. Donc, si vous êtes un carré en dessous de 60, vous êtes à 60 moins 4 égale 56 degrés. Ça, c'était votre palier ébullition à 56 degrés. Euh, et 56 degrés, voilà. Là, on était donc sur celui-là. 59, ça, c'était le piège. Quelques-uns qui sont tombés dedans. Euh, désolé. Euh, voilà. L'important, c'est de s'en souvenir maintenant. Euh, donc, on identifiait de l'acétone, température d'ébullition, 56 degrés. En dessous, vous aviez un diagramme qui illustrait la température d'un métal pur au cours de son chauffage. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur une véritable expérience. Hein. Vous avez des rampes de température qui montent, qui sont parfaitement droits, des paliers qui sont parfaitement droits. Là, on voit bien qu'on est plus sur quelque chose de théorique que sur des, euh, une expérience pratique où on va avoir euh, voilà, des choses qui sont dessinées de façon moins franche. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté, hein, les paliers sont d'une franchise absolue. Euh, et on demandait d'identifier euh, toutes ces différentes phases ABCDE. Donc on part du solide, hein, quand on est le plus froid, c'est forcément l'état solide. Au fur et à mesure que vous allez chauffer, qu'est-ce qui se passe Quand vous chauffez, ben, sa température monte. Si sa température a de monter, c'est que vous êtes en train de le fondre. Donc ici, vous êtes sur la fusion. Euh, une fois qu'il a fini de fondre, sa température recommence à monter. Cette fois-ci, vous avez un métal liquide. Okay vous avez fondu votre métal. Sa température monte, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, ça monte, on arrive à presque 3000 degrés. Qu'est-ce qui se passe à 3000 degrés Vous allez avoir carrément une évaporation de votre métal liquide. Donc, votre métal devient gazeux. Hein, ça, le gaz, ça sera la dernière étape. Et ça, c'est le palier d'ébullition. Palier d'ébullition. Votre liquide devient gaz. Hein. Donc ici on a des paliers, ça c'était la question suivante, comment s'appelle, euh, alors à quelle, euh, à quelle lettre correspond la phase liquide, c'était C bien sûr, euh, la phase solide c'était le A, la phase gaz c'était le E, comment appelle-t-on les autres zones B et D c'était des paliers, hein, ou des changements d'état éventuellement, mais là c'était plutôt paliers, je voulais voir. Dans quel état se trouve ce métal dans la zone D ben la zone D, c'est le palier d'ébullition. Dans quel état Est-ce que ça va être l'état liquide, l'état gazeux En fait, vous avez une cohabitation, vous avez une partie de la matière qui est à l'état liquide, qui est encore à l'état liquide, et une partie qui est déjà à l'état gazeux. Au début, vous n'avez que du liquide, puis de plus en, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de gaz. À la fin, vous avez quasiment plus de, quasiment plus de liquide, puis vous avez que du gaz, et là, vous êtes sorti du palier. Vous avez, ce gaz va pouvoir monter en température. Euh, voilà, ça c'était euh, donc il y avait deux exercices sur ces histoires de changement d'état euh, voilà, j'espère que ça sera plus clair après cette correction exercice C, identifier des ions donc là on était vraiment, on retrouvait vraiment les choses qu'on avait fait en TP avec ici, je vous ai mis des étiquettes de minérales. vous avez deux, deux eaux minérales différentes et je vous proposais euh, de les différencier avec un de les différencier avec un seul test. Vous aviez choix entre nitrate d'argent, sulfate de cuivre à nuit, eau de chaud et oxalate d'ammonium. Alors, je vous avais rappelé pour le nitrate d'argent et l'oxalade d'ammonium, je vous avais rappelé ça, même si je vous ai demandé de la l'apprendre. Je vous le rappelle ici, quand même, dans un tableau. Quel test choisir Alors, il y en a qui m'ont donné directement le bon test, qui m'ont expliqué pourquoi, mais il y en a qui ont carrément expliquer test après test, pourquoi ils allaient prendre, euh, enfin réactif après réactif, pourquoi ils n'utilisaient pas celui-là, etc. Donc c'était bien, hein, si vous avez le temps, c'est bien de prendre le temps d'écarter, de, de parler de chacun des quatre réactifs, en fait. Donc, euh, alors le sulfate de cuivre anhydre pourquoi est-ce qu'on pouvait l'écarter Le sulfate de cuivre anhydre c'est la poudre blanche qui devient bleue lorsqu'elle est en contact de l'eau. Alors si vous testez de l'eau minérale, euh, oui, ça va tourner bleu ça va vous dire que dans l'eau minérale, il y a de l'eau. On n'a pas appris grand chose et ça ne vous permettra sûrement pas de retrouver à quelle étiquette, euh, à quel, à quelle étiquette appartient euh, chaque bouteille. Euh, ensuite, on avait quoi On avait l'eau de chaud. L'eau de chaud, c'est pour identifier le CO2 euh, sous, forme, euh, sous forme gazeuse. Okay. Le gaz CO2. Euh, donc en l'occurrence, euh, là on cherchait à identifier des ions dans un liquide, c'était pas du tout un test adapté. Donc il nous restait le nitrate d'argent et l'oxalate d'ammonium, les deux qu'on avait donnés ici, qui sont là bien des tests pour identifier des ions. Et en l'occurrence, les ions chlorure et les ions CA, on pouvait voir ici qu'on avait des ions chlorure dans les deux. Alors on va les colorer, les ions chlorure, je vais les mettre en... Bleu ici, chlorure, et il y avait aussi des ions euh, calcium, là et là. Alors les ions calcium, on en a 29 d'un côté, 41 de l'autre. Alors 29 et 41, euh, il y a un écart entre euh, entre les deux qui est de l'ordre de, de 25%. Ce n'est pas, pas un écart énorme, on est vraiment sur les ordres de grandeur qui sont euh, similaires. Donc quand vous avez un test où on a l'obtention d'un précipité, bah, vous allez avoir un précipité dans les deux cas. Il sera peut-être un petit peu plus dense dans l'étiquette du bas, parce qu'elle contient un petit peu plus de calcium, mais ça va être difficile à évaluer. Alors que si vous regardez au niveau des chlorures, ici, on vous dit les chlorures, il n'y en, en a quasiment pas. C'est-à-dire qu'on est inférieur à 1 mg, on n'a pas pu euh, préciser mieux que ça, alors que les chlorures ici, on en est à plus que, à plus que 15. Donc il y a au moins 15 fois plus d'ion chlorure dans l'étiquette du bas que l'étiquette du haut. Donc le test de l'ion chlorure, c'est ça qui va vous donner... Euh, une réaction nette. Donc, le test de l'ion chlorure, c'est celui-là, le nitrate d'argent, ça vous donnera un précipité blanc. Euh, un précipité blanc euh, s'il y a des ions chlorures. Voilà, donc le réactif à choisir, c'était celui-là pour les raisons que je viens de vous expliquer. Il y avait ensuite un petit exercice de modélisation. Alors, j'ai fini par le retirer du barème parce que modéliser, vous êtes pour beaucoup parti sur des schémas. Alors que je pense que dans l'absolu vous savez bien faire ça, mais la, la façon dont la question a été posée vous a un peu désarçonné, donc je vais juste corriger rapidement. Euh, on voit, je vous rappelle que pour modéliser un gaz, un solide ou un liquide, euh, c'est la façon dont les molécules sont agencées. Ah, c'est vraiment une représentation qui essaye de tenir compte des propriétés de la matière. On sait qu'un solide, il a une forme propre qui ne dépend pas de, du récipient dans lequel euh, on le contient. Euh, un liquide, il va euh, prendre la forme du récipient, mais il aura une surface horizontale plate. Donc en l'occurrence, si je vais faire des, des petites boules bleues pour représenter, on va dire que ça, c'est une molécule de H2O. Et ces boules bleues, et ben, si j'ai un liquide, alors normalement elles devraient être toutes, toutes de la même taille, hein. bon là je fais un peu rapidement, euh, elles prennent la forme du récipient, elles sont tout en bas. Alors que si, euh, ça c'est pour ma partie liquide, et pour ma partie gaz, ben sur un gaz, euh, ça occupe tout l'espace disponible, et on pourrait rajouter aussi euh, éventuellement des petits traits pour, donner le, pour montrer que ces molécules sont très agitées, elles se déplacent rapidement. Donc là, on a euh, on a ici la partie gaz, on a ici la partie liquide, mais il n'y a pas besoin de légender ça comme un gaz, légender ça comme un liquide. Euh, la modélisation, normalement, euh, suffit à identifier la partie au liquide et la partie vapeur d'eau. Donc c'était juste ça que je vous demandais. Euh, exercice E, chromatographie d'une es huile essentielle de menthe. Alors, pour cette chromatographie, euh, il s'agissait déjà... Bon, je ne relis pas l'énoncé, hein, vous l'avez. Euh, il s'agissait d'expliquer le principe général. Donc, il y en a beaucoup qui sont partis à me détailler le protocole, de, à me détailler la recette de cuisine. Mais là, il s'agissait déjà de m'expliquer à quoi ça sert et, et, et comment on s'y prend, comment cette méthode euh, sur quoi cette méthode se base. Ben, à quoi ça sert Ça sert à séparer, distinguer, essayer d'analyser les différents les différentes espèces chimiques qu'on peut trouver dans un produit, en l'occurrence notre euh, huile, huile essentielle de menthe. Euh, et comment on va s'y prendre ben Là on va se baser sur la vitesse à laquelle chacune de ces molécules euh, va se déplacer lorsque on les place sur une face solide, qui était en l'occurrence notre papier, et qu'on fait, euh, qu fait tremper cette feuille dans un, une phase mobile, qui va être un éluant, qui remonte par capillarité le long de la feuille et qui va entraîner à des vitesses différentes ces différentes molécules. Hein, certaines molécules euh, vont avoir une grosse affinité avec la phase solide, elles vont rester un peu accrochées, elles vont avoir du mal à monter. Il y en a d'autres qui vont au contraire partir très facilement dans la phase mobile. Donc ça va dépendre de quest ce que vous allez utiliser comme phase mobile, quest ce que vous allez utiliser comme phase solide. Euh, on peut tester différentes combinaisons pour essayer de distinguer les différentes molécules. Si vous avez une tâche euh, qui a une certaine distance du point de départ, hein, par exemple, précis, si on prend cette tâche ici, hein, c'est arrivé jusque là, ça pourrait très bien être deux molécules différentes qui, il se trouvent, iraient à la même vitesse sur cette feuille de papier avec ce solvant qu'on a utilisé. Euh, mais en tout cas, si vous avez deux tâches différentes, comme ici et ici, euh, ça veut dire que c'est des molécules différentes, parce que si c'était les mêmes molécules, il n'y a pas de raison que certaines euh, ne soient arrivées que là et d'autres soient arrivées que là. Hein? Si à la limite, c'est une grosse tâche étalée, je dis pas, mais là, on a clairement deux vitesses de migration différentes. Donc on a au moins deux composés différents. Alors pour notre huile essentielle de menthe, hein, qui était l'huile essentielle de menthe, c'était euh, la piste numéro 1, Donc c'est tout ça. On voit que notre huile essentielle de menthe, elle, c'est euh, elle s'est décomposée en cinq tâches différentes. Ah oui, j'ai oublié de répondre à la deuxième question. Euh, en quoi le trait... À quoi correspond le trait un petit peu en dessous hein, Le trait un petit peu en dessous, c'était ce trait ici. Ce trait ici, pardon. Ce trait-là, il correspond à la hauteur maximale atteinte par notre phase mobile, hein, par notre éluant, et on appelle ça le front de l'éluant. Okay Aucune tâche ne va plus haut que ce front. On peut avoir des tâches qui seraient arrivées jusqu'au niveau du front de l'éluant. Mais... Euh les différents pigments ont été emmenés, enfin pigments, les différentes molécules ont été emmenés par l'éluant, donc ils n'ont pas pu le dépasser. Euh, voilà, donc ça c'était le front de l'éluant. Euh, Qu'observez-vous et que pouvez-vous en conclure C'est là où on pouvait dire quand même pas mal de choses et je n'ai pas réussi à trouver toutes les informations sur une copie. On y était presque, mais je n'ai pas, pas vraiment eu euh, toutes les informations. La première information, c'est que l'huile essentielle de menthe est un mélange. Et c'est un mélange constitué d'au moins cinq espèces chimiques différentes. 2, 3, 4, 5. On a cinq vitesses différentes de migration. Donc on a au moins 5 espèces chimiques différentes. Ensuite, on peut voir que euh, cette première tâche, par exemple, c'est une espèce chimique qui a migré à exactement la même vitesse que la numéro 2. Et la numéro 2, c'était quoi C'était l'huile essentielle de menthol. Donc on peut en déduire que sans doute, cette tâche là correspond au menthol qui était notre huile, dans notre huile essentielle de menthe. Donc notre huile essentielle de menthe contient du menthol. De la même façon, on peut voir que cette tâche ici, même si elle est plus grosse, ce n'est pas, pas la question, la question c'est à quelle hauteur elle est arrivée. Hein. Plus grosse, plus petite, ça dépend de la quantité. Que vous aurez on voit euh, voilà ici il y aura sans doute plus de mentone ça c'était le mentone que de que de menthol dans l'huile essentielle de menthe mais là on ne demande pas de quantifier hein. donc euh, on a ici hein, le numéro 3 on voit que ça correspondait à notre mentonne on a visiblement du menton dans huile essentielle de menthe Ensuite, on a encore une tâche qui correspond ici. On a une tâche ici qui a la même hauteur que cette tâche-là. Et cette tâche-là, elle correspondait à notre flacon numéro 4. Notre flacon numéro 4, c'était du manteau furane. Et bien, on peut dire, encore une fois, que notre huile essentielle de menthe contient du manteau furane. Euh, donc, on a identifié dans notre huile essentielle de menthe, du menthol, mentone et manteau -furan. Trois éléments. Mais on a cinq tâches. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux tâches qui restent okay. ben, Les deux tâches qui restent, elles correspondent à aucun des éléments qui ont été donnés. Et notamment, elles ne correspondent pas du tout euh, elles correspondent pas du tout à notre tâche qu'on a ici, hein, la tâche qui correspondait au numéro 5, qui était l'eucalyptole. Donc, c'est-à-dire, on a identifié du menthol, du menthol, du manteau furane. Il nous reste deux espèces inconnues, mais on est sûr que ce n'est pas de l'eucalyptole. Parce que sinon, euh, la tâche de l'eucalyptole aurait été soit en face de celle-là, soit en face de celle-là. Donc, les infos qu'on pouvait extraire, c'était le fait que ça soit un mélange, le fait que ça contienne le menthol, le mentone, le mentofurane, le fait que ça ne contienne pas l'eucalyptole, et le fait qu'il restait quand même deux composants qui n'étaient pas identifiés. On pouvait déjà tirer toutes ces informations-là de ce, de ce chromatogramme. Voilà ce que j'aurais aimé. Voir sur cet exercice-là. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette correction. Et à très bientôt.